Je reviens vers vous avec d'autres outils euh, Aujourd'hui je vais vous faire découvrir des outils qui nous accompagnent en fait euh, au quotidien dans notre vie, dans notre métier mais surtout dans notre évolution Parce qu'on n'arrive on pas avec les mêmes bagages, on n'a pas le même parcours, pas les mêmes diplômes, pas les mêmes compétences Donc euh, Lime Life. Euh fait en sorte de toujours mettre à disposition des outils pour tout le monde. Ces recherches aboutissent toujours à des supports toujours très professionnels, qualitatifs, utiles, pertinents. Euh, ils sont toujours optimisés en fait, pour euh, nous faciliter la vie, comme pour l'application. Et euh, ils sont surtout spécialement conçus en fait, pour, euh, pour nous, et puis pour notre marché aussi français, c'est très important. Alors ce qui est très important pour, pour, ben, pour nous, Beauty Guide, pour nous marraine ou pour le siège, c'est quand une nouvelle Beauty Guide arrive, on a à cœur de vouloir l'accompagner dès le départ, dès l'inscription en fait. Et c'est pour ça que Lime Life nous a mis à disposition 9 unités, euh, très bien conçues. Euh qui peuvent accompagner euh, les nouvelles personnes qui arrivent chez LimeLife le, vers leur premier pas en fait, dans l'aventure. Et donc, pas à pas, elles arrivent à avoir euh, toutes les informations dont elles ont besoin. Et ça les aide en fait, à avoir euh, un début, un démarrage hyper fort, hyper euh, euh, important pour euh, avoir une entreprise solide, avec des bases solides et surtout pérennes. Nous avons aussi des guides mensuels, donc ces guides mensuels arrivent tous les mois. Euh, par exemple, nous avons un journal d'inspiration, où là, euh, nous avons le thème du mois avec les offres du mois, euh, qui nous permet de nous inspirer, par exemple, pour nos réseaux sociaux. On a aussi le, le, le calendrier des formations euh, du mois, euh, des formations qui sont créées par LimeLife. Et euh, par exemple aussi nos rendez-vous en zoom où là on peut euh, avec le siège et d'autres beauty guides venir se motiver, s'entraider, parler de, ben de notre quotidien et euh, pourquoi pas trouver des solutions à des problématiques. Nous avons bien sûr des outils plus large, euh, comme des guides de carrière, le guide de rémunération, des supports de formation euh, qui vont nous permettre en fait de nous élever nous, et révéler notre plein potentiel. Et donc tous ces supports peuvent aussi s'accompagner par des formations vidéo que l'on peut suivre à la carte selon les besoins de chacun. Elles sont créées et mises à disposition par LimeLife et le siège mais on peut aussi avoir des, euh, des intervenants par exemple professionnels de la beauté, des make-up artistes, euh, des partenaires euh, de Lime Life et aussi euh, des astuces beauty guide de la communauté. Donc ce qu'il faut retenir en fait, c'est qu'on arrive toutes avec des bagages différents, mais euh, chez LimeLife c'est ouvert vraiment à tout le monde, euh, on part avec les mêmes chances, les mêmes formations, les mêmes supports. Tous ces outils sont là pour nous, ils sont mis à disposition gratuitement, à nous en fait de, de les prendre, de les utiliser selon nos besoins et surtout selon notre engagement envers notre entreprise. Voilà, bah j'espère que euh, vous avez pu en savoir un peu plus, que vous êtes rassurés sur tout ce qu'il y a pour euh, se former, pour euh, prendre confiance en soi, pour se développer, pour développer son entreprise. Euh, on n'est jamais seul en fait chez LimeLife et euh, LimeLife, le siège, la communauté est toujours là euh, pour, euh, pour améliorer notre quotidien et nous aider à, à grandir. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et à bientôt